Société malade d'Alzheimer. De quoi s'agit-il Qu'est-ce qui se cache donc derrière cette formule Une question d'abord, comme une hypothèse. Et si la maladie d'Alzheimer était non seulement ce qu'elle est, un terrible processus de dégénérescence cognitive, mais aussi autre chose, comme une métaphore de notre époque qui parle moins peut-être du malade que de la société dans laquelle il se débat Avançant en âge, Certains d'entre nous développent des signes de vieillissement dans leur corps, dans leur psychisme et dans leur comportement, signes que nous regardons en général comme les symptômes d'un vieillissement pathologique. Ces symptômes de vieillesse, visibles dans l'instant, racontent l'histoire d'une vie et parlent du contexte où s'est déroulée cette histoire. On peut alors se poser la question de savoir si ceux qui portent ces signes de vieillesse ne sont pas aussi à regarder comme les vieillards symptômes, porteurs d'un mal qui leur appartient peut-être moins qu'il n'y paraît. Ils sont désorientés dans le temps Nous aussi. Ils sont désorientés dans l'espace Nous aussi. Ils souffrent d'amnésie Notre société souffre aussi d'amnésie collective. Leur rapport au langage est perturbé, le nôtre l'est également. Leur capacité à nouer des relations est mise à mal. Nous vivons dans une société de déliaison. Tout cela parle, au fond, d'une société qui peine à construire avec les personnes malades le lien de solidarité dont ils ont besoin et que nous leur devons, parce qu'ils sont d'abord et définitivement nos frères en humanité. Et voilà que les symptômes de quelques-uns décrivent de façon étonnante un mal sociétal. La maladie d'Alzheimer apparaît alors comme une métaphore de cette société occidentale contemporaine. Métaphore, maladie emblématique, paradigme Alzheimer, société malade d'Alzheimer.